Oui, bonjour. Nous sommes donc à la deuxième partie. Comment créer notre compte e-bourse Voilà, je disais donc, euh, on remplit des informations relatives à la première partie qui est de mettre notre nom, notre prénom, notre quartier, notre boîte postale qui est 00, notre ville, France-Ville, Gabon. Vous voyez, nous avons rempli ici toutes les informations pour elle. Son quartier là où elle reste, et puis voilà, nous allons entrer dans l'email. Vous voyez bien ici, j'ai l'email. Qu'est-ce que je fais Je mets l'email de mon adresse email Google que j'utilise. Si j'ai une adresse email Google que j'utilise, je peux l'utiliser. Je le mets ici. Parce qu'à à cet endroit, voilà, vous voyez, je vais mettre mon, mon email ici. Parce que dans cet email que je vais mettre, si je mets l'email, la NGB va me renvoyer le code de confirmation par mon email sur le téléphone. Regardez ce qu'il a fait faire. Je plaque l'email ici. Et son email c'est Mbadou, Je vais écrire Mb, la minuscule. Voilà, je vais le mettre en dessous. Voilà, je vais commencer ici. Parce que c'est le même email qu'on colle. Voilà, suivez bien, s'il vous plaît. Voilà, je commence ici. Email, je mettre Mbadou. M, quand j'écris avec une, voilà, ça fait Mbadou. Mbadou. Voilà, je vais mettre, j'ai oublié voilà le B Voilà, Mbadou. Ça fait Mbadou. Mbadou Shana. Bon, on va aller un peu plus vite. Mbadou Shana voilà j'appelle s'appelle Madhu on va mettre au base, et on me dit mail .com voilà vous voyez cette email que j'ai mis ici alors je le recopie je mets je vais faire un copier-coller voilà moi je fais un copier-coller copie contrôle C et je viens en bas je mets contrôle V je fais un copier-coller mon identifiant ici comme je dis c'est un petit nom qu'on peut mettre qui peut remplacer notre adresse email. Si on pas écrire tout selon, alors je vais la mettre identifiant BADOU Son nom en majuscule. Voilà Babou. D O. I. Voilà. Je mets Babou et je continue. Alors je continue avec son mot de passe. Son mot de passe à elle. Voilà je ne vous le dis pas, mais bon je mets son mot de passe. Alors son mot de passe c'est ça. C'est ça. Ici voilà et je termine par à... ça voilà je vais visualiser un peu voilà ok c'est ça ce mot de passe au lieu de réécrire le même mot de passe je fais un copier-coller CTRL C je descends là en bas je mets CTRL V et ça fait un copier-coller vous voyez bon c'est vrai que ça fait un copier-coller de mon adresse mail. je vais recommencer je vais directement écrire voilà alors ce mot de passe ici voilà M2